Déclaration des députés. Le député de Stormont Dundas, Glengarry Sud. Merci, Monsieur le Président. Vendredi dernier, j'ai assisté à un dîner portant sur la musique celtique dans ma circonscription. Un produit des cultures écossaises et françaises. Ça existe depuis 200 ans. En tant qui, tu, qui élève secondaire, euh, j'écoutais très souvent des groupes euh, de ce genre de musique. Et donc, Daryl McLeod, Julie McDonnell, Roy McQuaig, euh, la famille Ronger étaient tous nominés. Ce sont des artistes très actifs. Après le souper, il y avait des performances par les Glengarry Fiddlers. Et donc, il y avait environ 60 chansons performées, beaucoup qui portaient sur la région de ma circonscription. Je voudrais remercier Isabel Clark et l'équipe des bénévoles qui ont organisé cette soirée. Il reste au député quelques secondes. J'aimerais lui dire qu'on l'a mentionné durant nos discussions à Niagara-on-the-Lake et donc, un monsieur McDonnell était l'un des premiers législateurs il y a 225 ans. Il avait donc McDonnell... Il était si dévoué à son travail, il est, il est même euh, allé à son travail à cheval. La députée, le député plutôt de Hamilton Est, Stony Creek. Et probablement, il y avait un Miller aussi. Le 26 mai 1967, les écoles, les élèves de l'école Delta ont euh, enterré une capsule témoin. C'était en 1967, euh, le, son, le centième anniversaire, le centième anniversaire de la Confédération, la victoire des Maple Leafs, et des Tiger Cats, et donc on n'était pas même, euh, on n'avait pas même atterri sur la Lune, et donc j'ai pu me rejoindre aux anciennes élèves de cette école. Et donc, nous avons honoré ce projet. Et donc, j'ai rencontré grand nombre d'amis durant cette cérémonie. Et c'était excellent de voir les élèves qui, de 1967. Donc, on, on a ouvert cette capsule historique de 1967. Il y avait un peu de dommages, mais des centaines d'articles étaient là. Il y a des lettres, des photos, des dessins des élèves qui voulait donc prévoir l'avenir. Félicitations aux anciens élèves et aux élèves de l'heure actuelle de cette école. J'aimerais vous dire que l'école Sir Winston Churchill, dans ma circonscription, va marquer son 30e anniversaire. Donc ces élèves sont très privilégiés d'avoir autant de liens avec l'année de confédération de notre pays. Le député de Northumberland, Quinty Ouest. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de visiter Kamekohar, une producteur d'uranium dans ma circonscription. Je voudrais donc féliciter cette société et Bruce Power qui ont conclu un accord visant à promouvoir le plan énergétique à long terme de la province. Donc, euh, l'approvisionnement en uranium a été organisé et cette société... Effectue aussi des projets de remise à niveau des centrales nucléaires de Bruce Power. Bruce Power sera donc en mesure de fournir une électricité abordable aux familles et aux entreprises jusqu'en 2064. Il y aura des bénéfices économiques à long terme pour cette région. L'accord prévoit une sécurité d'emploi pour les emplois de ces sociétés. C'est donc une contribution importante qui sera ressentie par des milliers de personnes à l'échelle de la province. Bruce Power continue de fournir 30 de l'électricité de la province, et cette électricité coûte 30 moins que d'habitude. Donc grâce aux accords avec Chemical Core, ce cela signifie 40 ans d'électricité propre, et ceci... Euh, Assure une concurrentialité de la part des entreprises ontariennes. Et donc, ceci va garantir une source abordable d'électricité pour les familles ontariennes. Le député de Sarnia-Lampton. C'est un privilège de prendre la parole et de reconnaître deux anniversaires. 2017 marque le 162e anniversaire du Grand Lodge et le 300e anniversaire des francs-maçons qui ont été organisées, leur entité, en, en 1717. Donc, ce sont des entités caritatives qui aident les gens, peu importe à leurs origines. Il y a plus de 400 membres de cette entité à l'échelle de la province. Et donc, on voit très souvent le fruit, le fruit de leur travail. Donc, pour célébrer le 300e anniversaire de cette entité, il y aura des événements partout à l'échelle de la province. J'aimerais donc féliciter tous les membres des francs-maçons et j'aimerais donc euh, féliciter aussi l'anniversaire euh, du l'Oge en Angleterre. Donc j'espère euh, que cette entité continuera d'exister pendant longtemps. La députée de Necobart. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à un homme qui s'appelle Jean Gagnon. Il est décédé le 1er mai 2017 à l'âge de 90. Il a dévoué plus de 60 ans de sa vie pour euh, lutter pour protéger les intérêts de ses collègues. Donc, euh, toutes ces personnes étaient victimes de maladies professionnelles qui a été reconnu en raison de sa détermination. Jean était militant en matière de santé et sécurité au travail. Il n'y avait aucune formation médicale et aucune formation en épidémiologie. Mais il a vu ce à quoi faisaient face ses collègues. Ils avaient tous la même toux. L'usine n'était pas très bien ventilée et donc il y avait de la Poussière toxique dans cette usine. Et donc, cette poussière était très toxique. Et donc, même les personnes qui n'étaient pas travailleurs là-bas sont tombées, tombées malades en raison d'avoir lavé les vêtements de, de leur mari. Cette usine n'existe plus, mais personne, aucun des travailleurs en cerveau. Donc Jean a fait en sorte que ces travailleurs euh, se sont fait indemnisés et donc euh, les survivants ne seront pas en pauvreté en raison du fait qu'elles se sont occupées de leur mari. Merci Jean. La députée de Davenport. Ça me fait plaisir de prendre la parole en marquant le début du mois contre l'agression sexuelle. Nous comprenons l'effet de l'agression sexuelle et donc dans notre société, les survivants devraient avoir accès au soutien nécessaire. C'est pour ça que notre gouvernement a créé la stratégie Ce n'est jamais acceptable, un plan d'action visant à mettre fin à la violence à caractère sexuel. Nous avons créé un projet pilote d'aide juridique pour les survivants d'agression sexuelle. Nous avons augmenté la finance, le financement pour les centres d'agression sexuelle. Et donc, 1,5 million de dollars a été ajouté. Et donc, euh, le financement totalise plus de 14 millions de dollars par an. Nous avons adopté des mesures législatives visant à permettre aux survivants de poursuivre les auteurs des crimes en justice. Mais ceci étant dit, il y a davantage qui doit être fait pour aider ces survivants. C'est pour ça que j'ai déposé un projet de loi visant à faire en sorte que les juges soient formés avant d'exercer leur profession. Et donc, ceci améliorera la qualité du soutien à la disposition des victimes et en ce qui concerne la formation à la disposition des juges. La collecte de données sera améliorée afin d'identifier des problèmes. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Merci. Les députés de Niagara-West Glandbrook. Merci. Selon le, un rapport du gouvernement, le taux de chômage chez les jeunes est très élevé. Entre 2016 et 2015, on voit que cette situation s'est empirée grâce aux, aux politiques libérales. Trop de jeunes n'arrivent pas à trouver un emploi. et Ils veulent non seulement des emplois, mais des carrières. Les employeurs ont besoin des travailleurs formés. À l'heure actuelle, il n'y a pas suffisamment d'élèves d'étudiants diplômés pour pouvoir les postes disponibles. Au sein de notre parti, nous comprenons que les investissements dans nos jeunes doivent faire partie de notre stratégie en matière d'emploi. On veut que les jeunes aient accès à suffisamment de formation parce que cette situation coûte cher à l'économie. Le gouvernement doit être en mesure de relever ce défi. Nous pouvons d'abord faire une collecte de données en matière de la main-d'œuvre afin d'éclairer les décisions des étudiants et des éducateurs. En investissant dans les jeunes, c'est un investissement dans l'avenir. C'est tout à fait nécessaire de le faire afin de promouvoir la croissance économique ici en Ontario. La députée de Windsor-West. Merci. Ça me fait plaisir de prendre la parole au nom de mes commettants et au nom de, du député de Windsor-Tecumseh et ses commettants. Je voudrais donc féliciter les Spitfires de Windsor qui ont remporté la Coupe mémoriale. Au cours de la dernière semaine, beaucoup d'équipes sont venues pour participer à ce tournoi. On ne prévoyait pas une victoire de la part de cette équipe, mais finalement, leurs forces ont été mises en évidence. Ils ont rapporté en 2009 et en 2010. On a dû attendre quelques années de plus, mais ce week-end, on a vu que les Spitfires avaient ce qu'il était nécessaire, malgré le fait qu'on ne prévoyait pas une victoire de la part de cette équipe, mais nous en sommes maintenant très fiers. Et donc, c'est déjà la troisième fois que cette équipe a remporté la Coupe Memorial. Et donc, il y avait même un Gretzky qui était joueur de cette équipe. Ce n'était pas moi. Bon, hein? Mais je peux vous dire que j'assistais au jeu. Il y avait beaucoup d'enthousiasme de la part des membres de notre collectivité. Je voudrais donc féliciter ceux qui ont organisé ce tournoi et je voudrais également féliciter les Spitfires. La députée de Scarborough Agent Court. Merci. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour une communauté. C'est en fait je parle de la création de l'État arménien. La déclaration de l'indépendance de, de ce pays est très importante pour les Canadiens d'origine arménienne. C'est une occasion de célébrer l'identité de ce peuple et c'est une, une occasion de rendre hommage au courage des Arméniens qui ont lutté pour la liberté et qui accordent une valeur à la démocratie. Cette journée de l'indépendance de l'Arménie nous permet de nous pencher sur les contributions des Canadiens d'origine arménienne. L'Ontario a pu prospérer grâce aux communautés comme celle des Arméniens. Je suis très fier de représenter ma circonscription qui a une grande communauté arménienne. En tant que député, c'est un privilège de représenter mes commettants et de célébrer leur réalisation et aussi de défendre leurs intérêts. Je voudrais donc remercier cette communauté de leur contribution à cette province, surtout en ce qui concerne l'arrivée des réfugiés syriens. Donc, je voudrais leur dire joyeuse, jour, joyeuse journée de l'indépendance de l'Arménie. Rapport des comités.